Bonjour Martine, Bonjour Emmanuel. nous sommes actuellement à Saint-Jean-de-Concel dans le bureau presse-tabac de Saint-Jean-de-Concel qui se trouve être au sud de Nantes et nous avons eu l'occasion donc de travailler ensemble avec Martine. Bien sûr, nous avons fait appel à Emmanuel car nous avons changé d'ordinateur par deux fois et nous appréhendions l'utilisation de Windows 10 puisqu'avant nous étions habitués à Windows 7 et Windows 8 donc, euh, cette formation nous a été vraiment, vraiment très utile. Merci Martine. Vous pouvez me donner le programme que l'on a vu ensemble, s'il vous plaît. Bien sûr, les différents produits Google, à savoir l'agenda, les photos à synchroniser, My Business, pour une meilleure visibilité du magasin. Effectivement, merci euh, à vous pour ces précisions. Une formation très, très utile au quotidien. Il est vrai, très complète, puisqu'on avait... Euh, au auparavant euh, aperçu certaines euh, euh, petites problématiques et donc nous avons euh, certaines tout... lacunes effectivement. Lacunes, euh, oui peut-être des lacunes, mais bon c'était vous aviez déjà une bonne euh, une bonne connaissance des, des outils. Euh, il fallait juste euh, rajouter quelques petites bricoles euh, et donc après ça s'est fait. Ça. Ça. Donc une formation bénéfique, bénéfique et que nous appliquons bon. au quotidien aujourd'hui. Merci Martine merci Emmanuel. de votre accueil. Merci Mais, euh, Je recommande donc la formation délivrée par Emmanuel à qui veut s'améliorer au quotidien. Bonne merci. Journée Emmanuel. merci Martine, merci de m'avoir euh, accueilli euh, au bureau euh, Tabac Presse de saint jean de Et euh, donc euh, à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner en dessous. Merci encore à tous à bientôt pour de nouvelles vidéos. A bientôt, bonne journée.